Chers traders et investisseurs, lundi 27 mai, bonjour. Alors, au lendemain de ce week-end qui a vu les élections européennes se réaliser hier, euh, les marchés sont plutôt toniques ce matin, ça fait du bien. Les élections européennes d'hier n'ont pas montré de changements fondamentaux dans les différents pays, hormis une poussée relative relative du populisme et des verts, néanmoins les marchés, eux, sont plutôt de bonne humeur et ils se sont mis à monter dès 8h du matin, puis, un petit peu comme prévu ou, ou de manière prévisible, ils ont consolidé pour ne plus donner en mi-journée qu'une faible croissance. Donc, euh, en plus de cela, l'après-midi risque fort d'être ennuyeuse dans la mesure où, et les Américains et les Britanniques sont en week-end prolongé. Donc tout ça fait beaucoup moins d'activité et beaucoup moins de volume. Enfin bref, on va faire avec. Pour ce qui nous concerne, la situation euh, des marchés fondamentales n'a strictement rien changé sur le fond. C'est à dire que nous nous trouvons toujours dans un trading range. Et aucune position fondamentale selon nous ne doit être engendrée en swing trading. Donc prenez votre mal en patience et régalez-vous plutôt avec le day trading. Et donc pour ce qui nous concerne ce matin, nous avons réalisé deux trades parfaits sur deux, gagnant tous les deux, ayant généré chacun une médaille, donc deux médailles au total. Nous vous souhaitons une bonne journée et à demain.